Vidéo. On va recommencer <rire> la vidéo, ça sera dans le best-of. Désolée, j'ai loupé. Oups Coucou à toutes, coucou à tous C'est Charlie Oh joie, douceur, bonheur Charlie, du site charlie-tentra.fr Bienvenue sur ma chaîne qui parle de... Oh my god oh On parle de sexualité et de plaisir, oui. À titre informatif et éducatif car c'est important de connaître son corps, le plaisir, etc. Ça fait quand même partie de la vie. Imaginez une vie sans plaisir, ça serait tellement trop triste. Alors non, aujourd'hui, ce n'est pas un test sextoy. Oui, bah oui, bah oui. Hein. Il faut changer un petit peu. Aujourd'hui, on va parler de lingerie, mais c'est pas non plus une lingerie très classique, c'est une lingerie de créatrice. C'est de la lingerie bijoux. J'ai reçu un petit paquet je me suis dit « Ouh, chérie, c'est un cadeau !» Eh bien oui, c'est vraiment un cadeau pour de vrai. Merci infiniment à Sylvie Montulé. Alors son site, il n'y a pas d'accent, donc c'est sylvie montulecom Elle est créatrice de bijoux lingerie. Regardez comme c'est mignon déjà ce que vous recevez de la présentation. T'as un petit paquet cadeau. On dindes, on quand même. Avec une petite pochette de rangement velours. Ce que tu ne trouves pas en général dans les.. Hein, c'est pas. pas chez Legavenue que tu vas voir ça. Euh, après, c'est pas les mêmes prix non plus. Mais parce que là, c'est artisanal. Voilà. Et.. La culotte Une grosse culotte. Alors, pour mettre ta culotte Elle a euh, bien Pour bien mettre.. De euh, euh, yeah. Comment tu fais quand tu as tes règles et que tu veux mettre ta serviette Tu mets pas cette culotte-là ça. <rire> voilà ce qu'on appelle un hein, string bijou. Je sais pas dans quelle mesure on voit bien. Donc voilà le string bijou euh, masque vénitien. Donc en fait le masque va venir se poser en haut de votre pubis et vous avez la goutte qui va descendre et qui va arriver juste. Au niveau du clitoris. Alors, ça fait pas une stimulation de fou. Vous inquiétez. Enfin, voilà, ça fait pas ça. <rire> euh, C'est dommage. Il y a des choses. Il y a des choses pour ça. Euh, avec donc un travail des petites chaînettes qui elles viennent. Hop, vous voyez, elles se mettront au niveau de l'aine et elles viendront en fait entourer, mettre en valeur du coup toute votre vulve. Tout le travail de Sylvie Montulé, il est vraiment axé sur les chaînes, les chaînes, euh, les gouttes, etc. Le reste, il n'y a pas de tissu, c'est seulement pour tous ces, tous ces bijoux, toute sa lingerie. On est uniquement sur de l'élastique. C'est un élastique très solide, noir, tout simple, de très bonne qualité, en coton, lavable, évidemment. Donc, on peut laver à la main l'élastique si on veut. Mais c'est vrai que je ne me suis pas posé la question de comment on l'avait. Ça ne se lave pas, en fait, enfin, je ne sais pas trop. À la nuit, tu le mets à tremper. Voilà. Oui, c'est ça. Et du coup, alors voilà, là ça fait vraiment... Je vous invite à aller voir sur mon site les photos pour voir un petit peu ce que ça donne. C'est magnifique, c'est vraiment fait pour orner le sexe féminin et le mettre en valeur. Alors ça, c'est donc un modèle euh, de string bijoux de Sylvie Montulé, mais en fait, elle a différents types de modèles. Elle fait déjà des bijoux, des bijoux des, de la lingerie bijoux et des bijoux érotiques pour femmes et pour hommes, ce qui est très rare. Donc pour les hommes, vous avez aussi... Des, euh, de la lingerie, des espèces de string bijoux avec des chaînettes, des des des, des glands, enfin des des petites pampilles comme ça en métal, etc. Elle travaille vraiment qu'avec le métal quasiment, qui viennent orner, mettre en valeur euh, le sexe masculin, ce qui est très rare. Donc côté homme, il va y avoir de la lingerie bijoux. Des bijoux intimes, donc elle va être sur des coquering par exemple, ou des choses qu'on met autour des testicules, autour de la verge. Et il y a aussi quelques bijoux pénétrants pour les hommes, pour le plaisir prostatique. Et pour les femmes, et pour les femmes. Et pour les femmes on a toute une gamme de lingerie bijoux. Donc là par exemple on a un string, il y a aussi des soutiens-gorges, on va vraiment être sur... Euh, juste un triangle ou des chaînes qui vont venir sur des chaînes très fines qui vont venir dessiner et orner, mettre en valeur la poitrine. Il y a aussi des bijoux, bientôt je vous montrerai, spécial clitoris. Quand on les porte, ça va permettre d'avoir en même temps qu'on les porte une stimulation du clitoris. Et là ouais, c'est fait. faire ça Ouais. Un coup J'ai pas regardé. Voilà. On les a reçus il y a pas longtemps. Et il y a aussi pour les femmes. Des bijoux pénétrants, mais il y a aussi des bijoux pour les seins qui ne sont euh, sans piercing. Parce que du coup, c'est vrai que si on a les seins percés ou le nombril percé, c'est plus facile en fait de mettre des bijoux. Mais si on n'a pas envie de se faire percer, comme moi par exemple, parce que moi et le piercing, comme on vous disait, no way, <rire> no way, casse-toi avec ton aiguille. Voilà, donc, euh, il <rire> y, <a rire> des... ferai... <rire> <vas> <rire> y a des petites choses à, à, à Accroché au sein, même au nombril. Euh, J'avais testé sur mon site pour y retrouver des clips aussi de lèvres. Ah ouais, ça... Voilà. Donc, elle est vraiment sur le bijou érotique pour... Alors, il y a certains bijoux qui vont être pénétrants ou pour le clitoris avec des choses pour stimuler, mais c'est vraiment mettre en valeur le sexe féminin comme masculin. Et elle fait vraiment un super travail. Alors, vraiment, je vous le redis, allez voir sur mon site charlie-tintra.fr allez voir les photos je ne peux pas là l'essayer devant vous évidemment, vous vous doutez pourquoi Youtube, tout ça mais allez voir les photos il y a un travail magnifique y a, là vous ne voyez pas bien en vidéo mais par exemple jusqu'à la goutte euh, qui est ouvragée y a, on est vraiment sur le détail il y a un super boulot et c'est pas les premiers bijoux que je. C'est pas la première, les premières lingeries bijoux de Sylvie Montulé que, que j'essaye et à chaque fois, c'est magnifique. Alors, ça a un coût. Vous n'allez pas l'avoir à 25 euros. Parce que du coup, là, on a de l'émail. Euh, là, euh, le métal est de qualité, hypoallergénique. Euh, il existe en doré ou en argenté. Donc en doré, c'est euh, euh, plaqué, en fait. C'est mmh, plaqué, bien là, bien en fait. Donc, euh, donc ça, tout ça, ça a un coût. C'est combien Là, ça, c'est 101 euros. Par rapport, ouais. Pas... Mais c'est pas industriel, c'est-à-dire qu'elle monte tout à la main, elle-même, elle fait chaque pièce à la main en fait. Donc on est vraiment sur un travail artisanal. Donc peut-être pour un cadeau de Noël, ça peut être une bonne idée. Je dis ça. Mais on est vraiment sur, euh, on est pile poil entre la lingerie et le bijou. Vraiment, c'est vraiment ça. Donc voilà, vous avez un peu une idée du travail de Sylvie Montulé. Là on est sur la lingerie bijoux. Bientôt, je vous présenterai la lingerie spéciale Clitoris et la lingerie pénétrante. Vous verrez, c'est excellent. Où est-ce qu'on trouve tout ça Sur le site de Sylvie Montulé, sylvie-montulé.com. De toute manière, vous avez tous les liens sur mon site, charlie-tantra.fr. Et surtout sur mon site, j'insiste, allez faire un tour, vous avez les photos. Parce que là, on ne se rend pas compte. Là, on se dit, ouah, bon, je ne sais pas trop. C'est vraiment magnifique. Vraiment, vraiment. Voilà, moi j'adore. 101 euros, vous avez un bijou intime, qui est bien fait, qui est de bon goût, il n'y a pas de vulgarité, au contraire, je trouve ça fin, je trouve ça délicat, je trouve ça très très beau. Par exemple, si vous êtes libertin, libertine, waouh, mais mettez ça dans un dîner libertin, vous allez faire fureur. Alors, moi je suis... Alors... Ah. Attention, là, attention, je vais dire. attention. Tu... grosse pincette je suis super blasé en fait, son corps je le connais par cœur, Ça fait 5 ans que je le prends en photo dans, euh, dans tous les sens, non mais c'est... Il euh, peu plus de moi, c'est pour ça, non, non, non, je ouais. grossis pour que mon corps change Ah yeah, yeah. <rire> ça grossit Allez vous faire voir. mais en fait, euh, ça change un truc, voilà. Bon ben bah voilà, c'est terminé. Alors, t'as aimé la vidéo Évidemment, t'as adoré. Je veux dire, c'est moi qui l'ai fait. <rire> Allez, lâche ton like, lâche ton commentaire. Inscris-toi à ma chaîne, surtout. Et si t'as aimé la, la lingerie bijoux de Sylvie Montul, celle qui rend différent le sexe que pourtant tu connaissais, il apparaît autrement, va faire un tour sur son site sylvie-montul.com. Je te fais des gros bisous. Et n'oublie pas, suis-moi sur mes réseaux sociaux. Tous mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Charlie Life Show, Facebook, Youtube, même combat, Charlie, Tantra ouais, ouais, ouais, ouais, charlie-tentra.fr, le site qui ose parler des choses dont personne ne parle mais dont, dont laquelle tout le monde s'intéresse et que j'arrive plus à pas fouiller. Vas-y, vas-y, vivre libre et jouissant.